Hey Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous parler d'un petit concours que j'organise sur ma chaîne qui vous permet de gagner le Starter Pack Fortnite Battle Royale, qui inclut un skin, des V-Bucks ainsi qu'un sac à dos. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur mon compte Twitter et de vous rendre sur le lien de mon dernier tweet épinglé. Une fois sur ce lien, vous avez quelques petites actions à faire. Déjà, vous devez vous login grâce à votre email ou votre Twitter et de suivre les actions demandées. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne, de me follow sur Twitter, de rejoindre le Discord ainsi que d'effectuer un retweet sur mon Twitter. Chaque action vous permet de gagner un point et chaque point augmente votre chance de gagner le concours. Ce concours a pour but de partager mon travail sur YouTube et pour cela je vous remercie de participer. Euh, je me prêt aussi, j'arrête euh, Mario. Ah il joue encore un oh. Mario l'enculé Mais frappez-le -le. Oh, ouais. -le. est le Reportez-le, c'est plus la merde. J'ai commencé à règle d'ailleurs. Non parce que là il a laissé il, là. Il a envie de me faire ta gueule ah non, ouais. Mario c'est bien Mario c'est trop J'adore les cartes J'ai pas compris. Mais Mario cartes Putain, Tain, il est ah. fatigant. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. <rire> je comprenais pas! Sachez-le, les gars, j'ai le pire PC de la Terre, donc faites des dons, s'il vous plaît! Il est où, Hypnose? On peut pas faire de dons sur, euh, quand on est pas en live, gros! Sachez-le, faites des dons là. quand on est il en live! Il est où, Hypnose? Wesh, oh, ouais, ça a changé un peu, BG! C'est quoi cette flèche moche là? Moi je dis, on va à Water and Treatment! Maintenant! Ok Ouais tu nous emmènes dans un endroit de merde en fait Ouais c'est quoi, quoi cette merde Ah ouais mais oh on spawn tellement mal Mascarde euh Mascarde ouais. c'est ta faute Il y a des ouais, mecs sur ouais. moi Déjà Sur toi Ah mec euh, ils ont pris un, escala un escalator J'ai un, un pistolet J'ai que des bandages, super hein J'ai une ah, faux. Bon. bon les gars en fait je suis le médecin, hein. j'ai une trousse oh. médicale Il y a un mec devant moi, il y a des mecs devant moi J'arrive À l'aide les amis A l'aide les amis T'as pas l'arme bah, j'ai un pistolet, mais ils sont deux en fait. J'arrive, j'arrive, non! Tri. -vie. vie! Oh, Moscard, premier kill. Mec, tu sais que je pense que j'ai eu genre 3 FPS. Une où je la voyais, une où je l'ai tué, et une où je suis mort. Bah, moi quand tu l'as tiré, <rire> quand t'as tiré, moi j'ai même pas vu la balle partir. Oh il, il est roche, il est trop chiant. Il se mange beaucoup de murs dans la gueule, hein, Hypnose. Non, ça va. En fait, c'est pour arranger sa coupe, parce que là... <rire> <rire> Moi aussi, je fais ça dans la vraie vie. <rire> oh putain, je suis mal coiffé ce matin. Oh my god, this trick shot Oh my god, this attends, trick attends, shot Espérance Haït. de vidéo hypnose, 20 secondes. 1, 2, 3... C'est la décadence Oh, le joueur ah. français Oh, quoi Oh, T'es euh, carrément dessus. Ouh oh, là là, là, là, là, là, là, là, là. là t'étais pas, ouais. pas dessus par contre, ouais Là non plus Ouais. J'ai neutralisé Ah ouais tu l'as ah, vu si, Ok t'étais dessus Oula. <tousse> oh, ouais oh, là C'est la décadence Je pense qu'on était pas loin des 20 secondes ouais, eu... un kill. Du coup j'ai eu 20 pièces, pas pièces. Re Restez jusqu'à la fin de la vidéo Une carte Google euh, Une caisse <rire> P.U.B.G est cachée Il y a le code Oh, oh, je t'applaire, je t'applaire. Euh, regardez les gars, pour l'infini et l'autre de la 3 dans ce corps. BAAAAAAN Je t'ai vu tomber comme une merde, t'as pas fait de 3-6. Je pense qu'on devrait aller. Apolnichki à quoi Jinky. <rire> il a dit mec Il a renversé des, des lettres. Il a inversé des dire... lettres. Essaye de dire très vite la base militaire, comment elle s'appelle en bas. Svovska militaire Base. Svovka militaire. Base. Non, il a dit Svons". Euh Je vais dans la grande maison à deux étages là. Prends Donc, celle de gauche, euh, Mascard s'il te plaît. Je sais que. On se Tu m'appelles pas Gogol, pas Gogol. Tu sais ce qu'il va te dire le Gogol Toi-même Oh, une Scarel Moi, je trouve pas de petite. Ouais, voilà. C'est ça que je cherche, un sac. Les gars, j'ai une lunette Tu T'as commencé up. par des petites et tu voulais chercher un sac je Comprends pas ce, ton raisonnement. Qui es-tu ah, Étranger, euh... pourquoi me parles-tu <rire> oh, Deux sacs Et eh bah ben, le premier qui arrive, il a le sac euh, là l'heure là, là, là. <rire> oh, Dommage, je suis juste à côté. ah <rire> Ouais, sauf que moi je peux te buter. <rire> sac à dos, sac à dos. Vous avez vu qui c'est qui allait faire. Euh, Dora le film, euh... Ouais. Attends, tu te fous de ma gueule, il y a vraiment un film d'Ora qui va sortir Ouais oui. en euh. Comment ah. on appelle en, en hey, les, les gars on, on y en... va en avant, on y va en avant-première, hein, c'est mort. M'appelle Dora Ah oh, j'ai un skin sur la Scarelle lourd. Moi ouais, moi je fais babouche. Ouais, ok. okay. <rire> <rire> bon on va là, on va à Paul, je... moi j'y vais. Il a une grosse queue. Ah Vous savez, faut vivre de ses rêves les amis. Wow le mec il se taille lui-même depuis tout à l'heure genre euh... Moi ça me fait mal quand je me taille. Le crayon <rire> Ah Ça m'arrive plus trop ah ouais <rire> Et donné que je suis déscolarisé <rire> Ah, à Ponjinki, non, non, non, non. on peut dire qu'ils font non, non, non. une boum Tu sais que si moi je faisais un one man show, j'irais me voir en spectacle Attends, oh, putain, quoi mais je suis trop con J'ai vraiment visé un tag en pensant que c'était quelqu'un Il ressemble à quoi le tag un cheval. <rire> non non non, <rire> non c'était quelqu'un qui visait mais genre j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui buguait. Oh là là Mec, mes explosions, explosions c'est des PDF genre vraiment. PDF, ah, moi par contre, euh, les explosions, PDF. ça va, elles sont pas moches. Ouais, mais moi, mec, suis... mais... <rire> mais moi faut que ça comment je me tourne. Bah là l'explosion tourne. Il y a un Merci, gilet en fait, niveau sûrement. 2, viens Mascade y'a un gilet niveau 2 juste là. Ah oh, t'es trop beau quand tu montes le mur. Ah il y a une voiture les gars ici hein. Oh Ah non. Avec Ta avec gueule putain, les faux espoirs de ouf que tu m'as mis là. On y est presque les amis, on est presque dans la zone, on a toujours croisé personne Les zombies sont derrière nous Ah bah s'ils sont derrière nous faut tirer alors Y'a deux voitures qui avancent tout là bas au fond Mais vers nous ou euh... Non vers là bas, vers là bas Merde monsieur je suis tombé en arrière Je me tricote mon ordi a crash Ah C'est super Non mais c'est vrai parce qu'à chaque fois que la game est finie mon ordi il crash Ah bon Genre je jure il crache de la bave Même quand tu fais top 1 au Futuroscope. Il y a une voiture là-bas, il y a une voiture Elle a de l'essence Hypnose Bien sûr qu'elle a de l'essence. Oh putain, yes. c'est la voiture ah, la plus pourrie du jeu. Allez Lego Lego Trick oh Ah C'est ça... <rire> pas prévu, le rocher. Qu'est-ce qui se passe Vous avez vu ce qui s'est passé Oui, il s'est rien passé. Non. Mec, c'est que la voiture que moi, je l'ai vue rentrer dans le sol, elle s'est fait bang, bang. Devant, devant nous, nous, devant nous, devant nous On oh est descendu Hypnose. Ils sont où Ils sont où Ah oui. Oh, je le vois. Oh je me suis pris une tête PTDR Y'en a un derrière le cabanon Ouais là il est derrière un arbre, il est derrière un arbre là Ouais bah il m'a je fais Ah la game ridicule Alors attends, j'ai trois pieds de biche les gars Ouais bah il en manque un pour pouvoir courir en cul Ah c'est bon je peux courir T'es vraiment drôle Moi je pense que c'était très drôle Y'a encore 61 personnes vivantes Oh les gars y'a quelqu'un Les gars y'a quelqu'un Hypnose viens m'aider Quoi tu mens Là je mens, là je mens Et là je mens aussi euh, tu mens le sol Ah il est en haut, il est en haut, je l'ai vu ouais, Heureusement du... que vous êtes là parce que euh, je vois comme si je jouais donc ça, ça les gens ils voient comme si c'était moi qui me faisais les kills pour vous, en fait. Oh, hey, Allez ta gueule C'est dégueu là Tu l'as mis combien de balles Une Je lui mis une balle dans la tête. Bah ouais vas-y c'est Vas-y go courir avec les mains. Ah ouais, ça va être compliqué. Déjà qu'on arrive pas à faire de kill. Yes, c'est ouais. le truc pour les chiens, Mascard, ouais, oh, oh, oh, attends, c'est hyper sensible. Elle fait en sorte que ce mascard qui se prenne un arbre et pas toi. Ah ouais, vas-y, attends. Non, non, non, non. Pas drôle. Ça aurait été trop gros, trop <rire> drôle que genre le truc de Mascard il se décroche. <rire> il reste collé <rire> sur l'arbre. Je suis déçu, pas très réaliste. qu'as-tu fait Ah, <rire> oh, je me suis pris un truc et pas toi. Oh mec, c'était tellement stylé. <rire> c'était n'importe quoi. Si <rire> vous avez fait une galipette. <rire> C'était de, de la gym. Ouais, ouais, Putain, je l'ai pas vu, merde. Il est, là. Il est où Ils sont. Euh, les... la... Ah Tu le vois, tu le vois, non Hypnose. Ils ah non, c'était un, un buisson que je voyais, moi. Oh, oh, il est derrière l'arbre, il est derrière l'arbre, Hypnose Oh non, je voulais le mettre. Derrière quel arbre Euh. Le lui, premier. Lui, toute tension. Lui là ah euh, Ouais, oui, il est là. là. Ouais. Tu le vois là. Quoi <rire> Ah Ah Hey, il est mauvais, hein! Hey, il est mauvais, hein. hey, Il est mauvais, très mauvais, Oh! <rire> mec! <rire> Quand même, tu es très très mauvais, hein! Oh mec! y'a une décapotable, est-ce qu'on peut la prendre? Ah, y'a un mec! Où ça? Je... Merde, pourquoi je prends ça? Touché tu une vu fois? Ok, ok, je vais derrière le bâtiment. Il est pas rentré. Oh, je l'ai vu, je l'ai vu, mascar derrière toi! Ah! Je l'ai touché, je l'ai couché, je l'ai couché. Ouais, j'ai un frag. Là tu vois la maison, il y, le buggy il y a le buggy rouge, à droite ouais. la maison en carton il y avait un mec C'est quoi la maison en carton la maison... Mais mec y'a y a des gens en fait genre tu fais du bruit mascar hein Ah je non, les vois, je les vois Tu le vois Tu l'as vu Ouais je l'ai vu courir là Attends nous attend un petit peu Ok Je me fais tirer dessus Dans ouais. mon dos. Oh y en a un qui est sorti, y en a un qui est sorti Aïe, aïe, aïe, aïe Il arrive sur toi, il est Il va mourir s'il arrive sur moi je Ok j'en ai tué un euh, dans si notre bac, dans notre dos, ça tire aussi Y'en a encore un ou pas Normalement ouais, euh, il, il est pas, pas mort instant D'ailleurs à... on est pas du tout dans la zone, genre vraiment pas Eh, moi je dis cette game, je la sens bien <rire> Oula, beaucoup tu voles Je vole pas gros Mec je te vois voler On ah. aurait dit que t'étais sur un overboard. Dans le champ, dans le champ, euh, 295 là Ah ouais, bien, 295. Oh, touché Je suis encore mort à terre Enfin neutralisé Il est très très low Je peux le tuer là je crois ah non attends euh, il ouais. y'a une derrière balle -ce derrière l'arbre ce... derrière l'arbre de Il y en a deux il y en a deux il y en a deux J'en ai tué un j'en ai tué un Ouais à deux -l l autre allez de l'autre Derrière le tracteur de encore derrière le tracteur Ouais faut aller les rush hein ils vont nous faire chier sinon Là il en a plus qu'un il en a plus qu'un C'est bien J'en ai recouché un Un mort Oh trois frags bon, ils sont putain il le x6 Personne a, a pris le... Oh. Euh... Attends... What ah. T'es mort Ouais, je sais pas où ils sont... Putain, putain, putain, putain. Attends, euh, derrière. derrière. Ah, derrière. dans le bac, euh, 290, ouais. Ah Ouais, je les vois. Ah, ouais, mais... Pourquoi... Putain, putain, on prend cher. On prend méga cher là. Pourquoi je prends méga cher Ah, mais c'est parce que j'ai... Pu... Plus t'es blessé, plus tu prends cher. Hein. Bon, ouais, j'suis ah, ah, ah, ah, je ah, suis mort. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'en ah. oh, ai une à ouvrir. Open. Ouais, wow, j'ai eu un long sleeve terskneu black ah, j'ai clip Oh j'ai eu un Ah moi j'ai une sans clé hein ah ouais Est-ce que vous avez le son... pourquoi moi j'ai pas sans clé T'as eu quoi Une arbalète beige C'est trop nul <rire> <rire>